Alors aujourd'hui, je vais vous parler du cas de Tom, que j'ai rencontré il y a six ans euh, sur mon lieu de vacances, et qui m'a parlé d'un problème euh, qu'il avait au niveau de la main. Et donc on lui avait parlé à l'époque de maladie de Dupuytren. Euh, quels sont tes souvenirs de l'époque ben À l'époque, j'avais des boules qui se formaient à la base des, des doigts, et à la, ici et, à la, et dans les angles. Et j'ai commencé à avoir des difficultés de mobilité. Et je t'en ai parlé, parce que je savais que tu connaissais ce genre de situation. D'accord. Et après, tu en as parlé à ton médecin, après Je l'ai montré une fois à un médecin, mais... Et alors, qu'est-ce qu'il a dit Ah bon C'est tout <rire> C'est tout. D'accord. Donc, euh, alors, je t'ai donné à l'époque, je me souviens très bien, tu avais effectivement tous les signes d'une maladie du pitrin au stade 1, c'est-à-dire au stade débutant, et je dis, dit, là, si tu fais ce qu'il faut, tu peux stopper la maladie. Donc, tu as mis en place un traitement, tu as donc fait des massages et des mobilisations, hein, tous les jours, et euh, qu'est-ce que tu as fait pendant six ans Est-ce que tu as continué le traitement Est-ce que tu as arrêté euh, voilà. Dis-moi un peu comment tu as procédé. J'ai commencé par faire ce que tu m'avais demandé, conseiller, c'est-à-dire de masser les doigts, pour que, je dirais, pour que la circulation se refasse et que les muscles se détendent. Et à par la suite, c'est devenu une véritable manie. Par exemple, dans les embouteillages, ou quand je suis en parlant avec quelqu'un, automatiquement, je faisais des, des, des, des massages de la main dans le sens longitudinal principalement. Et très rapidement, j'ai senti que les raideurs disparaissaient. Et dès que ça recommence, parce que ça recommence inévitablement après quelques semaines, automatiquement, je me rends compte que je dois masser. Et en massant en très, en grande profondeur, finalement, ça ne me demande aucune attention. C'est devenu un automatisme. Un automatisme. Absolument. Et actuellement, est-ce que tu sens encore les boules Est-ce que tu sens Comment sens-tu ta main par rapport à l'époque Est-ce que il y a une aggravation Est-ce qu'il y a une amélioration Et à quel niveau ah, ça complètement. Les enduits ont complètement disparu. Euh, je sens, je ne sens plus les boules. Donc, ça, tes tissus se sont régénérés. Oui, comme tu dis, et par contre, euh, ça revient. Oui. Et, mais Dès que ça revient, je sens qu'il y a une difficulté à tendre les doigts. Donc, je commence à voir les doigts qui se plient un, un tout petit peu et automatiquement, je commence à masser. Mais je ne le fais jamais plus que quelques mi une minute, deux minutes, trois minutes au grand maximum, mais je le fais souvent. Donc tu passes combien de temps par, par jour, un quart d'heure, une demi-heure, Oh non, non, non, non, non, c'est en minutes que ça chiffre, Et, mais c'est tout le temps. D'accord. Euh, si jamais je n'ai rien, je ne fais rien, mais je sens, avec après les années, je sens immédiatement quand ça commence, une, un manque de mobilité. Très bien. Voilà, alors donc euh, ce traitement très simple et naturel que je t'avais euh, inculqué à l'époque oui. euh, a donné des résultats et ceci prouve qu'une maladie chronique dite irréversible peut être réversible à condition de s'en occuper tous les jours hein, et de faire ah un oui. traitement assidu et oui. je dirais à vie. Ah oui, alors je, on, je pense très <rire> je souvent à toi et c'est vrai. Eh bien écoute Tom je te remercie, ton exemple va être utile à beaucoup de personnes qui, ayant euh, le diagnostic de maladie du vitrin, pensent que leur corps est incurable et surtout, elles se laissent aller jusqu'à aller à l'opération. Donc, tu es la preuve que si on prend les choses au départ, on peut éviter les complications et les évolutions. Je suis sûr qu'on peut en tout cas l'améliorer. Voilà. Même après, parce que c'est vraiment simple comme tout. Tout à fait. Eh bien écoute, bon, merci beaucoup. Pour ton exemplarité et euh, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un cas concret. Merci Tom.